Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai créé le World Creator Alors le World Creator c'est une application qui permet de placer des objets dans le monde Il permet également de modifier le terrain Donc pour commencer euh, je vais vous parler du terrain et ensuite euh, je vous parlerai des, euh, de comment placer les entités Donc le terrain est partagé en plusieurs parties, en Tile ou en Chunk, que vous pouvez voir ici euh, en Surbrillance. Euh, le terrain est modélisé par une Height Map. Donc Une Height Map, qu'est-ce que c'est C'est une texture en niveau de gris, qui ressemble à ça au final. Et donc, en fonction du niveau de gris, ça va être plus ou moins haut ou plus ou moins bas. Cette texture s'applique sur 34 chunks ou tiles ou parties de terrain. Ce qui peut euh, permettre du coup de former cette espèce de, de frontière qu'il y a là. Ensuite, chaque petite partie de terrain, donc tile ou chunk, est composée de 4 textures. Et jusqu'à 5, on verra après. Il y a d'abord la blend map. La blend map c'est une texture colorée, donc avec des couleurs unies qui va représenter la texture finale du terrain et chaque couleur représente une texture qui lui est associée. Et donc, quand on fait un dégradé de couleurs sur cette blend map, ça nous permet en fin de compte de faire un dégradé de texture, soit une espèce de fondu, comme vous pouvez le voir ici, en comparant les deux images, on remarque bien qu'il y a quand même un lien entre euh, la couleur de la blend map et la texture, le rendu final. Pour compléter cette blend map, il y a trois autres textures, qui vont donc définir le vert, le rouge et le bleu. Du coup, si on prend en compte la transparence des pixels, il va falloir rajouter une autre texture voir euh, appliquer un dégradé ou non. Donc pour placer les entités, il faut euh, changer l'interface. donc on, on va dans le menu édition et on change. Euh, et donc ensuite on va dans la liste et on peut choisir l'entité qu'on veut sélectionner, donc là il n'y en a pas des masses, mais bon, on peut au moins s'en servir. Ensuite on appuie sur ajouter l'entité et avec la molette de la souris, on peut également changer sa taille. également sélectionner les entités en cliquant sur mode sélection. Donc on sélectionne l'entité qu'on veut et on voit qu'à droite il y a un panneau qui apparaît où on peut directement modifier les caractéristiques des entités. Comme vous le voyez ici le tonneau est dans le sol et donc il faut le monter. On peut également ajouter le joueur pour pouvoir nous donner une idée de l'échelle à laquelle les entités doivent être. Je prévois de mettre également d'autres options pour les différents types d'entités et aussi d'ajouter des moyens de rajouter de l'eau de manière assez simple, comme pour les entités, en ajoutant un grand carré qu'on pourra directement déplacer et mettre à l'échelle que l'on veut. Si vous avez des questions par rapport à ce devlog, vous euh, voulez en savoir plus sur euh, le World Creator. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra de rejoindre directement mon Discord. Et dans ce Discord, on parle un peu de tout. Donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour un nouveau dévlog. Salut tout le monde, c'était Hostix. Ciao